La pipette utilisée en laboratoire peut être graduée ou jaugée. La pipette graduée permet de prélever un volume variable de 0,1 à 25 ml. Elle présente des graduations plus ou moins précises selon sa contenance. La pipette jaugée, qui peut avoir un ou deux traits de jauge, permet de prélever un volume fixe de 0,1 à 200 ml. Les traits de jauge se trouvent sur la partie la plus étroite de la pipette pour permettre un ajustage précis du volume. Les pipettes jaugées sont plus précises que les pipettes graduées.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 pour amener le bas du ménisque au niveau du trait de jauge. Lorsque l'on ajuste le trait de jauge, la pipette doit être en dehors de la solution. Dans le cas d'une pipette graduée, le bas du ménisque est ajusté au niveau de la graduation 0. On amène la pipette au-dessus du récipient dans lequel on souhaite délivrer le volume précis de liquide. Pour vider la pipette, on ouvre la valve E. On se place comme pour l'aspiration avec un angle de 45 degrés. Le contact avec le récipient permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Dans le cas des pipettes jaugées à deux traits, on amène le bas du ménisque au deuxième trait de jauge. Dans le cas d'une pipette graduée, on amène le bas du ménisque au niveau de la graduation souhaitée. On videra le reste de solution dans un bécher poubelle. Dans le cas des pipettes jaugées à un trait, on laisse s'écouler le liquide jusqu'à la pointe, puis on attend quelques secondes pour laisser le temps au drainage le long des parois d'avoir lieu. Ce temps d'attente est souvent lisible dans les données constructeurs. Il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte. Lors du jaugage, il ne faut pas l'expulser. Pour retirer la propipette, on veillera à attraper la pipette proche de la propipette. Pour nettoyer la pipette, on se place au-dessus d'un bécher poubelle. On utilise une piscette d'eau distillée pour faire s'écouler de l'eau dans la pipette. Un léger mouvement de rotation permet de rincer toute la surface des parois.